Bien, Django. Qu'est-ce que c'est -ce que, que ça? Tu veux demi-tour, toi? Django! Django! Venez là! Allez! Allez, viens! Voilà! bien, hein? <coughs> hey, mon Django. Eh bien. Allez, Django. J'ai demandé de faire son boulot de chien de prénom. S'il veut bien. Parce que avec la boue sur laquelle je roule, c'est droite droite, droite c'est plus dur que de rouler sur les vaudrons hein voilà on y va bébé allez bébé Allez, ah, allez Django Comme sur toi... Flaque debout, je fais deux fois plus de tours de pédale que Maroon fait de tours en proportion, tellement on pédale dans la choucroute, pas ah, dans la boue, droite, Droite. Ah, droite, droite, droite, droite, va, allez, petit, allez, va, bien, va, hein. allez, <coughs> Le bien, mais pour moi c'est même pas agréable. Je vais venir en forêt par un temps pareil. Trop debout. Gauche. Ah. C'est bien, Fogo. Gauche. n'avais pas perdu ma lampe Avec la branche qu'on s'est prise dans la roue arrière Allez va ah. Ah, champion Allez hey. Allez bien champion ah, Allez champion ah, Ils sont venus couper le bois hein. Allez gauche va va va droite droite viens là j'ai une odeur de chien Oh. Allez! À droite! Django! Droite! Eh bien! Yeah. <laughs> Allez va vélo bien dégueulasse, hein. ah, c est dégueulasse. C'est des gants de neige. des C'est pour ça qu'il y a des, du cœur à l'intérieur. Quand on fait des virages en sort dans la poudreuse, mais dans la neige, marcher presque à l'horizontale, avec une gerbe de neige qui va sur 20 mètres. Et là, il faut des dents comme ça. Et là, c'est des vieux. Donc, ils vont bien pour promener Django. Allez. Oh. Allez, Django. Allez, Django. Allez, Django. Allez. Allez, Django. On y va. Eh bien, là, mon champion. Très bien. On est à 8 à on est en mode promenade, c'est pas Viango qui tire, hein. la ligne de train est pas tendue, mais euh, j'essaye de pas le freiner, tout simplement. Cette vitesse-là, c'est une vitesse qui ne fatigue pas et qui est capable de tenir des kilomètres. Allez gauche. Allez gauche. Allez. Peut-être qu'il a envie de faire des petites crottes. Des petites, crottes. Des petites crottes Non Qu'est-ce qu'il dit mon Django Allez. Eh bien. J'ai cru que tu voulais crotter mon crotteau. Bon, vous bon, bon, bon. Eh On go gauche. Les je ne l'herbe. Allez, Django. Ça, c'est parce qu'il y a des chiens qui se promènent et qui font des pépites par là. Alors, tous les chiens du quartier, ils recouvrent des de C'est mon territoire, moi, je sais Non, j'ai pu s'en gagner. Gauche. Non Non, Django gauche La là, Django est en, en mode petit firou, regardez le panache. À cause des chiens, on puisse là à côté.